La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 21. A mon avis, la chaussette de Scarlos a des chances de se trouver parmi l'infinité de chaussettes qui se trouvent là-bas, non Qu'en penses-tu Ma foi, je dois bien l'admettre, il est possible que tu aies raison. Josette se tourne alors vers la chaussette de Patchwork et son porteur. Nous savons peut-être où se trouve la chaussette que vous cherchez. Nous allons vérifier, et si elle se trouve bien là-bas, nous vous la porterons sans tarder. La chaussette de Patchwork exulte. Formidable et, le pouvait. Le deviendrait rouge de confusion. Retournons là-bas. Rendez-vous au 39. Rendez-vous au 39